Bienvenue dans l'ombre des salles obscures donc l'émission pour ceux qui la découvrent où je vous parle de petites anecdotes autour des salles obscures parce que pour ceux qui ne le savent pas donc je suis technicien, projectionniste et agent dans une salle de cinéma euh, j'ai eu envie de vous parler d'une anecdote qui est un peu en rapport avec la nouvelle année vu qu'on est encore dans le mois de janvier euh, une anecdote qui me fait toujours rire parce que c'était un jour où on ne s'attendait pas à voir beaucoup de monde au cinéma et il s'est passé l'inverse complet je replace le contexte, c'était en 2018 je crois, je crois que c'est ça. C'était l'année de sortie, de qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu Et en fait le 1er janvier, je me suis retrouvé à travailler aux alentours de 15h dans mon cinéma et on avait une séance en avant-première de prévu du film aux alentours de 18h. Un 1er janvier, j'imagine que vous êtes comme moi, on décuve. Lorsqu'on est un être humain normal, on décuve. On est en pleine remise de ce qui a été la fête de bonne année. Donc clairement, on n'a pas forcément la tête à aller au cinéma. Je crois que ça m'est arrivé très rarement personnellement d'aller au cinéma un 1er janvier. Je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois. La plupart du temps, je suis chez moi, je comate et à la limite, je regarde un film chez moi. Mais du coup, on avait une séance de prévu à 18h. On s'était pas du tout renseigné, on n'avait pas regardé les préventes, on ne savait pas du tout ce qu'il allait en, en devenir. Et du coup, ben... On a été un peu surpris de voir débarquer euh, quasiment 500 personnes sur les coudes de 17h40 pour aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu dans la salle la plus grande de notre cinéma. Je vous raconte pas la panique, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de monde. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où les mettre parce que littéralement ils sont tous arrivés en même temps et comme par hasard c'était le jour où dans la programmation on avait décrété que la séance qui se passait avant dans la même salle finirait sur les coups de 17h50. Donc ça veut dire à peine 10 minutes avant le début de la séance suivante. Donc du coup on s'est retrouvé à devoir parquer les gens dans un coin du hall, c'était l'enfer. Et en plus moi à côté qui était posté en bas en tant qu'agent j'ai dû me retrouver à foncer en cabine parce que euh, le distributeur du film, merci UGC, avait décrété que la clé qui permettait d'activer le film et donc de pouvoir lancer la lecture, ce qu'on appelle une KDM, eh ben, ne s'activerait que 5 minutes avant 18h. Donc, on replace. 500 personnes qui attendent en bas pour monter dans une salle qui sera prête qu'à 17h45, le temps de nettoyer la salle et ensuite de pouvoir les faire monter, sachant qu'en plus, de son côté, moi, le technicien, je dois m'occuper de vérifier que le film marche bien, de faire le générique dans la foulée, de vérifier que tout est bon, et ensuite d'envoyer les gens. Je vous laisse imaginer que la séance n'a pas commencé à 18h. Elle a commencé sur les coups de 18h15, 18h20. Il faut se dire qu'à l'époque, on n'avait pas le pass sanitaire en plus à contrôler, donc ça allait vite, mais quand même, il fallait réussir à faire monter 500 personnes. Ce fut festif. Au final, j'ai à peine eu le temps de faire le générique. J'ai fait un générique très rapidement. J'ai eu le temps de vérifier le film, mais en avance accélérée, en espérant que voilà, il n'y ait pas de quoi que dedans. C ce fut magistral. Et, et ça me rappelle à quel point il y a quand même des gens qui vont au cinéma le jour de l'an. Donc à chaque fois que je travaille maintenant un jour de l'an, je me prépare toujours au pire, si jamais on a une avant-première, une séance particulière ou un film qui peut potentiellement attirer les gens, parce que je pense qu'il y a une minorité assez massive de gens qui aiment aller au cinéma le 1er janvier. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Et n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.